Cette malaise contient le secret du bol du véhicule, haut de gamme parfait. Dans ce cas... Nous y sommes. Largage dans 3, 2, 1, largage. On est repéré. On est en position pour décollage. Il y a la police. C'est trop Mais qu'est-ce que... Euh... Euh, Retenez, re j'ai changé d'avis. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi, non. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi, non. Non, attendez-moi. Je crois que le volos du 38 a une solution efficace pour chaque Je vois, je vois, vois sur mon radar. Ah, bien sûr. Hein. Mm -hmm. va de On va aller savoir ce Pas facile à On nous tire des roquettes. Mais revenez, Cunet. Mais revenez. Les moteurs ont lâché, chef. Ah mince, il a dû respawn depuis le temps Allez, s'ouvrons notre nuit. Enfin... What? Si vous décollez, je vous zingues. Mais on est venu pour toi. Ah C'est ça, vous m'avez abandonné. Votre conscience vous a parlé. Mission conquise. Mais où est le badass du 38 bah, c'est vrai ça Je voulais vous faire une blague en activant le tirami Oh merde je l'ai Chris Tes blagues sont pas marrantes